Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un thé à la menthe. Une recette relativement simple, où il faudra respecter quelques étapes. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une théière, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Ce modèle ci coûte environ une dizaine d'euros. Deux menthe fraîches. alors il faut qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle ait une bonne odeur. Deux verres à thé, si vous n'avez pas de verre à thé, des verres basiques feront très bien l'affaire. Des graines de thé vert de Chine, il en existe différentes variétés, j'ai une petite préférence pour les graines fermées, après à vous de voir, hein. faites des essais, n'hésitez surtout pas. Des morceaux de sucre, alors pour une théière de cette capacité prévoyez une quinzaine de morceaux de sucre, trois cuillères à café de thé et environ 2 litres d'eau bouillante qui vont nous permettre dans un premier temps d'extraire l'extrait de thé, à la suite de ça nous nettoierons le thé, passons à la réalisation. Commençons par le nettoyage de la menthe. Coupez les tiges arrière, retirez les feuilles en mauvais état, trempez le reste dans de l'eau froide. Mettre les 3 cuillères à café de thé dans la théière... Versez de l'eau bouillante dans la théière, l'équivalent d'un verre à thé, et laissez infuser environ 2 minutes sans remuer. Voilà, les 2 minutes sont écoulées. Récupérez l'extrait de thé et ne surtout pas le jeter. Nettoyez le thé en versant de l'eau chaude et en remuant la théière. Versez l'eau sale dans un verre ou dans votre évier. Répétez cette opération deux fois. Remplissez la TR au trois quarts. Mettre à bouillir le thé à feu moyen. Ajouter l'extrait de thé et porter de nouveau à ébullition. Ajoutez le sucre, la menthe. La menthe doit être bien immergée pour éviter que les feuilles ne noircissent. Laissez sur feu d'eau environ 2 minutes. Verser du thé dans un verre en levant bien la théière. Remettre le thé dans la théière, cette étape a pour but de mélanger le sucre. Répétez cette opération jusqu'à l'obtention d'une belle mousse blanche. Voilà, notre thé est prêt. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Au revoir et à bientôt.